Allô, Voilà, ça m'a ouais. l'air de marcher. Bon, ben du coup, bonjour <rire> Je vais lancer le... le live de mon côté pour voir aussi les commentaires. Ouais, ouais, Et ben, je vais voir si ça marche déjà. Oui, ça peut être un bon début. Oui. Du coup, je vais te dire ça aussi. <rire> si l'application... Euh... Ah, oui ah bon, ça marche. Yes. Je vois nos écrans. Oui. C'est parfait. Ok. Mmh. Alors comment on fait Qui commence Comme tu veux. <rire> mmh... Je vais tirer un dé. Attends. Euh, je vais tirer un dé. D. <rire> D. Euh, et tu vas me dire un chiffre. Ok. Vas-y, dis-moi un chiffre. Uh... Ça y est, Al est là. Salut Al! 5. <rire> euh... <rire> ok. Euh... Touk. Lancez. 3. Attends, t'as dit 5, moi j'ai dit. Moi j'ai rien dit en fait. <rire> Pardon. <rire> ok, euh, on la refait. T'as dit 5, je dis. Euh, oh ouais. euh, je dis 1. Allez hop. 1. <rire> Voilà. <rire> bon, bah, du coup, je commence. Vas-y. <rire> ah, là, elle a dit un perso avec de bonnes fesses. <rire> mmh. Vas-y, dis-moi avec qui je dois commencer. Euh. Je sais même pas. Euh. <rire> Peut-être, si vous êtes sage, on les dessine légèrement de dos. Vas-y, dis-moi un perso. <rire> euh, on va dire... Euh, allez, on va dire Cléa pour commencer. Ok, on commence facile. Oui. Ça lag beaucoup. Euh, ouais. Mais du ah. coup, là, on est passé sur un écran. Euh, oh. Normalement, ça devrait moins laguer. Si ça lag toujours, n'hésite pas à me le dire. Du coup, j'ai 10 minutes. Euh, comment je me mets un timer Ouais. Est-ce que tu veux je bien me mettre un, un timer Ouais. Je vais mettre ça sur mon, mon écran. Euh, C'est quoi, on m'a montré, elle, est, elle a plus de batterie. Oh. <rire> euh, hop. On va bien on trouver ça sur internet. Timer. En, genre en ligne. Ok. Euh, moi, je veux 10 minutes. T'es prête ouais bah ah ben mais t'es déjà parti <rire> c'est bon vas-y attends je reprends bah... à zéro vas-y vas-y vas-y vas-y Merde, alors attends reset pendant ce temps je vais trouver de la non. musique attends reset, je reset je... pause reset vas-y ouais. <rire> je trouve de la musique pendant ce temps ok c'est bon moi je suis prête pour quand ok continuer. ok euh... ouais on va mettre ça hop Nintendo and lofi <rire> la lofi pour les lives c'est parfait voilà Ok, c'est parti. Tu me dis quand c'est bon. Ok. 3, 2, 1, stop. Ok. Cléa. Je me rappelle même plus de sa tranche. <rire> <rire> je sais qu'elle a une tresse. Mais je te rappelle qu'elle même... m'a une écharpe. Même moi hier, je me rappelais plus de sa tranche. <rire> <rire> Hâte de voir ça tant que ma connexion reste en vie. Courage, Ataco. <rire> Elle va survivre. Faire un, un massage cardiaque à la connexion de courant. Je sais pas trop. Peut-être que je vais lui mettre la main. Euh... Voilà. Alors, on en avait le pied dans un état de concentration intense. <rire> on attendant, tendance à si faire est... du commentary comme ça. <rire> Déjà, tu peux faire du commentary sur l'anatomie, mais... Euh... <rire> Pour l'instant, je ne sais pas. Je pense qu'elle est plus fine que ça. Et le chat n'a pas le droit de prêcher. Ah oui Vous n'avez pas, de... pas le droit de backseat. <rire> oh. Tu elle doit... qui Elle doit dessiner Cléa. <rire> sans ref. <rire> oui, sans ref. <rire> Parce que sinon, c'est pas drôle. Et en 10 minutes. Ouais, j'ai 10 minutes. On a mis un timer. Il me reste combien de temps Il te reste 8 minutes. Bon, oh, ça va. Ouais, ça va. Je pense que 10 minutes, ça va, normalement. Vas-y, je fais avec vous. Ah ouais, vas-y <rire> Ouais, trop bien tu nous Après, tu, l l mets... super, tu les mets sur Discord et après, on les... Toi aussi. Euh, ouais. du, coup, du coup, il reste combien de temps, là euh, Il reste 8 minutes. Ok. Bah du coup, Az, t'as aussi 8 minutes. <rire> Et on mettra ton, euh, ton dessin sur le stream. Alors, Cleia Chan. De quel côté est sa frange Je crois que c'est un truc comme clairement... ça. C'est un truc qui part comme ça, là. Elle est chouette sa frange. Je crois que c'est comme Mais ça. Il faut vraiment qu'on trouve comment faire des, des lives à plusieurs, comme ça. Ça, ça sera trop marrant avec... Euh... Avec plusieurs personnes en train de faire le... le même perso. Ouais. Je crois que c'est comme ça. Mais après, peut-être elle a des mèches là. Je sais plus si elle a une mèche là. Je crois pas. Je crois pas qu'elle ait de mèche. Non. Non, elle a pas de mèche. Euh. Visage. Un truc comme ça. <rire> c'est bien, bien dans le témoignage. <rire> <'est mon> <rire> tu es presque, hein. Lea c'est un perso de Wild <rire> Coucou ça va Salut Saza Donc du coup, euh, pour faire un récap, euh, on dessine les persos de l'autre... Oh, il y a, y a Epona On dessine ça, les ça. persos de l'autre, est sans, sans ref. Du coup, euh, pour l'instant, euh, il <rire> y a Velka qui dessine euh, cléa de mémoire. Oui. C'est mon perso préféré de, de Wild. Du coup, ça, de, je l'ai déjà dessiné euh, quelques fois. On a commencé par, euh, par des trucs gentils. <rire> il y a qui dit, j'ai juré que c'était dans l'intérêt. <rire> j'ai juré que c'était dans l'intérêt. Alors attends, là... Tu mérites des baffes, il Là, il y a un nœud. Je, je suis sûre qu'il y a un nœud. Je sais pas si a... là, ça descend. Peut-être, je sais pas. L'écharpe, elle descend un peu. Il y a des bidules, là. Il y a Al, Al qui dit ils auront pas les... pas de pieds les miens. Mais je crois pas que les nôtres auront des pieds non plus, en fait, donc... Euh... Moi, je suis partie sur un body, là. Ouais. Attends, ma tresse, elle est un peu raide. Du coup, je t'ai même pas posé de questions en fait. On va faire sans questions ça va être plus drôle. Ouais, parce qu'à la, que... la base, on voulait faire comme règle, du coup, 10 minutes. Euh, et on, et on avait droit, droit à, à trois questions. questions. En fait, si on va les, du... je pense on va les laisser si justement, parce que là, pour l'instant, tu vois, on en a pas besoin. <rire> mais ouais, je pense que... qu'on on... <rire> on finira, on finira par en avoir besoin. On peut <rire> dire, Lia, n'importe quoi Belkia. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a le droit à trois questions, mais en tout, en fait, c'est à nous de doser oh, oh, 3 questions. Okay. <rire> trois questions. Ok. trois jokers, quoi. Ouais. <rire> C'est ça qu'il dit. le cas, dessine-nous Liam juste à côté. <rire> non, j'ai plus que 5 minutes, même pas, là. <rire> j'ai même il pas -er. j'ai même... Il reste 5 minutes pile. J'ai le temps de laïner. J'aurais peut-être pas le temps de faire les niveaux de gris. Ah, tu veux aller jusqu'au line, toi <rire> <rire> Non. Si, peut-être, hein. faut aller le plus loin possible. Parce que là, je pars avec un line, mais tout à l'heure, ça se trouve... Euh... <rire> ça pas été oh. Vas-y, je t'emple le En vrai, sinon tu mets juste des niveaux de glace sur le sketch, je pense que ça passe aussi, non Non. <rire> <rire> le plus loin possible. Comme ça, je fais la maligne et, et tout à l'heure, je galère euh... de ouf. Ils <rire> écoulent après on pourra poster les résultats sur, sur Twitter. Ah ça ouais. C'est marrant. De ouf. Ah, si vous voulez participer, n'hésitez pas, parce qu'après on, on met les dessins des autres sur euh, le, le, le stream. Ouais. Et du coup, il y a ah oui. Al qui dit Du coup, je suis venu voir un live que je dois pas regarder, sinon c'est de la J'aime tr... <rire> <rire> pas concept. <rire> bah, après, après, moi je fais pas forcément. Euh... C'est pas forcément bon ce que je fais. Hein. Ça se trouve, je suis en train de me planter. J'ai pas fait la frange du bon côté. Ça se trouve, c'est n'importe quoi. Hein. Et là, les autres sont en train d'aller checker les, les rêves du père. Ah ouais, rêve. allez pas chercher les rêves, sinon c'est de la triche. <rire> bah après, ceux qui participent pas, ils peuvent, hein. Ouais. Oui, après, les autres, ils peuvent. Mais ne bâques, pas. Attends de voir le mien. <rire> Oups. Oh. C'est quoi ce « Oups, Al <rire> » <rire> surtout qu'il y a une prof dans la salle, si elle te chope, elle te met direct 0 sur 20 pour tous les participants. Donc elle bien. <rire> hey, J'avoue, je suis en compagnie d'une prof là, elle va me noter. <rire> Alors peur. moi mes élèves, je, je leur dis que. Enfin ça c'est surtout pour les devoirs maison, je leur dis, bah si j'ai deux devoirs identiques, je divise la note par deux, si j'ai trois devoirs identiques, je divise la note par trois. <rire> Toi c'est malin ça. Il te reste 2 minutes, 38, 37, je 38. Si... Non je... Après, je pourrais, euh, je pourrais ouvrir une fenêtre, euh, un navigateur web et je le mettrai sur le teco du live. Comme ça, on pourra voir le timer euh, en direct. J'ai pas pensé directement, oui. mais euh, on peut faire ça. Comme okay. ça, je te mets la pression, c'est marrant. Je pense pas que j'aurai <rire> le temps de finir mon line. Surtout qu'il y a une tresse. Oui. <rire> ça va vraiment être un line vite. <rire> C'est un Crayoline. Un Crayoline, <rire> exactement. Oh, putain, la tresse. Mon dieu. Alors, je suis pas sûre que l'escargot donne des bonnes réponses en contrôle, les <rire> Et puis, ça va, les... la fois où on m'a rendu un devoir avec un escargot, euh, c'était ah, pas noté, oui. c'était juste. Euh... Je me rappelle. <rire> Trop mignon quoi. Ouais, j'avais eu une copie avec un escargot dessus. Trop mignon. <rire> Al, qui dit, entend, hein, une tresse. Lia <rire> <rire> qui fait. Alema qui se demande si elle est bien <rire> en train de décider le bon perso. <rire> Tu vas voir un fanart, mais tu sais pas de qui. Bon bah elle aura... elle aura pas de plis à sa robe, hein, tant pis. Voilà. Les plis c'est surfait de toute façon. Ouais. La gravité est plus forte que tout. Elle avait très bien repassé sa robe. Très très bien. Tellement bien que c'est devenu mmh. du papier. <rire> Hop. Ou un mur de béton qui bouge plus. À voir. Il reste combien de temps Il reste 52 secondes. Oh j'ai le temps de faire des hachures. <rire> On va faire des petits détails par-ci par-là. Et pendant ce temps-là, je me fais spammer de mails du lycée. <rire> un dimanche, sérieux. Un dimanche à, à, à 18h passé. C'est on de... <rire> Al qui dit PTDR j'ai dessiné derrière, derrière un papier important ah. de la CAF, lol. <rire> Voilà. Il y a qui dit la gravité c'est une légende. Oui oui on sait Lia. <rire> on sait que chez toi la gravité est quelque chose de.. Salut on a un petit nouveau. Salut Nolz. Du coup, voilà. euh, pour faire un, un petit récap pour le nouveau, euh, a, du coup on est en train de dessiner euh, les persos de l'autre, mais de mémoire. Du coup pour l'instant c'est Veltia qui dessine Cléa de mémoire. Euh, Mets-le sur. Euh... Attends. Euh... Où est-ce qu'on peut le mettre Ça, C'est une bonne idée. Euh... Euh... Tu peux le mettre sur mon Discord dans... Genre dans. Euh... Dans général euh, Je sais pas si tu le mets dans général ou. Euh... Ouais, t'as qu'à le mettre dans général. Ouais, ou sinon tu le mets sur le Discord d'auteur Ou sur le Discord d'auteur, ouais. Ouais, en galerie. On... Je crois qu'on a un channel de signes. <rire> Regarde ce qu'a fait Zelkia. Ah, ah d'ailleurs c'est fini, Oui hein. <rire> Je suis censée être maître du temps et, <rire> et je fais pas du tout mon tu T'as une rêve qui traîne, que tu peux mettre sur ton écran Comme ça on compare. Euh, je dois... Bah attends, je dois... comme j'étais en train de bosser dessus, je dois avoir ça. Euh... Dessin... Ça va faire mal. En fait, je dis ça, mais... De toute façon, j'ai qu'en noir et blanc, donc... Hop... Voilà ça, c'était le de dessin. Alors, voyons voir. Ah, elle est coupée sur le live. Genre, sa tête est coupée. Ah, plus. Ah, oh, j'ai euh... oublié un détail. J'ai oublié le détail sur son écharpe. J'ai oublié les fonctions. Le non, en vrai, sinon, je vais fouiller dans les planches. Peut-être qu'on verra mieux. Hop. <rire> ah, oui, une tresse. <rire> tu l'as mis sur le live, oui. euh, Al Je sais pas, peut-être qu'on peut mettre un, un timer sur euh, Streamlabs. Attends, je vais, je vais regarder si je peux. Ouais, bah... Euh, un petit peu close, mais pas trop non plus. Hein. <rire> Ouais, non je peux pas bah sinon on fait avec l'heure ouais sinon oui on s'en pas. celui des auteurs je vous ai tagué ok allons voir nice <rire> attends je veux voir ça moi <rire> J'ai besoin de voir ça. Si mon téléphone est collaboratif. Cola... Bref. Cool. Je pu parler. On veut bien ouais. collaboratif. <rire> C'est ça. <rire> C'est un mix en fait entre Ime et, <rire> et Cléia. En fait, je crois que. Bien, euh, non bleu. Mais en fait, euh, j'ai fait sa rêve couleur pour la première fois aujourd'hui, donc de toute façon, tu peux pas savoir. <rire> <rire> Il y a l'écharpe, il y a la robe, elle est bien blonde. Et elle, bah, est, et elle est grognon. Vas-y, elle est où t'arrêtes Euh ouais, bah du coup, ouais mais du coup si on la voit pas en entière. Bah euh... elle était est... ouais. euh, Franchement celle en line art elle était parfaite hein. Ouais ouais. Vu euh, que de toute façon, euh, bah de toute façon, il n'y a que du noir et blanc. Euh c'est dans le dessin. Oh, oh attends. Ah j'ai perdu mon... mon dossier. Ah, c'est trop qui. <rire> <rire> voilà. Je vais répeter pour que vous puissiez quelque chose. Alors, je dormais. Ouais. Euh, bah, il manque, euh... il manque quoi Vas-y, dis-moi tout ce qui manque. <rire> bah, en vrai, alors attends, faut que j'arrive à avoir les deux sous les yeux. Enfin... Non, en vrai, c'est pas trop mal. T'as juste l'écharpe qui est trop courte le la petite rose qui manque et la mèche du coup qui est à l'envers mais sinon ouais. euh, t'es pas mal hein <rire> yeah moi ouais, je trouve que c'est pas mal <rire> cool ah oui une tresse <rire> par contre si avec le prénom vous pouviez me dire qui ils sont dans l'histoire ne retiens pas les prénoms ni des vrais gens ni des propres Ok, bah on dira. Pas... Si je me rappelle de la scène où elle est à poil, c'est pour ça. <rire> Peut-être on mettra un système de points après, mais. Euh... Oh putain, non, elle se rappelle juste de ça. C'est tellement non. triste. <rire> Forcément, il y avait des fesses. 17 sur 20. Yeah, j'ai 17. Trop cool. <rire> ah ouais, on note sur 20, on a qu'à faire ça, comme à l'école. Ouais, On vous laisse noter. 17 sur 20, ça marche. Bon. Euh, bah, du coup, à ton tour Ouais. <rire> j'ai peur maintenant, j'ai la <rire> pression. <rire> C'est quoi ce truc là <rire>, <rire>, Rire diabolique, oui. <rire> bon, déjà, on met un fond noir pour se protéger les yeux. Hop. Précisez-moi si on a vu les espèces de Moi, y a même Moyen technique Hop. 17, trop bien. Euh... Du coup on fait à l'heure, attends il est quelle heure Il est 18h27. Ok, et 37 secondes. Attends. Moi j'ai 27 chez moi, 18h27. Oui, 27. J'ai dit combien 27, alors dans 15 secondes. Et je vais te demander Uvia. Alors, okay. 10, oui. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti Et tu dessines la Uvia de n'importe quel volume, celle que tu veux. Ok. 17, 25 ou 75 Mmh. Le truc, c'est que je crois que là, je serais capable de faire la coiffure qui va pas avec la tenue. <rire> Il y a déjà des gens qui m'ont fait la tenue du volume 3 avec la coiffure de, du volume 2. Parce que là, moi, j'ai sa tenue. Je crois que dans, dans la coiffure, euh, je dois avoir la, la dernière en tête. Mais effectivement, euh, niveau tenue, j'ai plus celle où elle a les seins à l'air. nous verrons. Nous verrons. Du coup bah je crois que ça va être un mixte. Uvia, on l'a déjà vu à poil le oui, je crois. Bah déjà de base elle est pas très habillée. Ouais. <rire> ah et pour rappel, on a on a trois Jokers, donc on a le droit de poser trois questions. En tout, sur tout le live. Ça se trouve, va être trop forte. Ah, et, et d'ailleurs, on n'a pas, euh, pas noté... On n'a pas noté Al Combien vous lui mettez à Al Combien tu lui mets, toi Euh... Je sais pas, moi... Je sais pas noter son barème, moi. <rire> la Alors. vraie preuve jusqu'au bout. Bah, en vrai, euh, le barème, c'est juste la ressemblance. Je... Non Parce que... De oui, euh... toute façon, c'est un dessin fait en 10 minutes. Euh... <rire> Cléa de tête. Je l'enregistre. <rire> Vous utilisez toutes les deux un iPad Pro Ouais. De mon côté, oui. elle a un regard de psychopathe. Mais, mais Uvia, est... elle peut avoir un regard de psychopathe, donc c'est parfait. <rire> Dans certains contextes, c'est tout à fait possible. Alors, on a dit la bouche en forme de cœur. <rire> yes, très important. 14 sur 20 pour Al, ça a dit. Ça c'est notre noteuse officielle. Ouais. <rire> <rire> moi j'ai du mal à noter aussi, quand c'est pas moi. Ouais c'est dur. Pourquoi je m'en rappelle déjà plus. <rire> Le stress est présent. Hein. Attention, je juge très fort. Déjà la bouche 20 sur 20 En <rire> vrai, normalement je devrais rien dire Il ne faut, faut pas que je t'oriente <rire> Combien de temps là euh, Là, euh, il, a, il est passé 2 minutes 3 minutes, là il vous reste 7 minutes pile <rire> Ça termine à 38, à, 18, à 18h38, pile. Eh, hey, mais pas de backseat Le backseat est interdit. <rire> On dit pas les indices. <rire> Alors, coupe de cheveux. Laquelle tu vas choisir, ça c'est la question. Pas celle... Vas-y. Bah, je sais pas, moi, de, de tête, j'ai celle avec la, la queue de cheval. Ouais, la, la première. La vanilla. <rire> mais après, je sais pas, je crois qu'elle a juste donné... nez comme ça. <rire> <rire> <rire> non, on ne rigole pas Non mais oh y a elle qui dit que tout ce dont elle se rappelle, c'est que ses vêtements lui moulent bien les fesses. <rire> ah ouais vas-y ah, t'as vraiment un problème de... <rire> T'as un problème ah, avec ouais, les fesses est... Il est a Kura aussi qui des veut essayer. Oreilles... Oui vas-y <rire> Tous ensemble Je crois qu'elle a des oreilles pointues. Il y a oh. euh... une grosse mèche là. Je sais pas trop ce que je suis en train de faire. <rire> je dis rien, je dis rien. Euh... <rire> ouais. Réflexion intense et profonde là pour la suite. Quel vêtement tu lui mets Mais franchement j'arrive pas à me rappeler le dernier. Donc euh bah. Pendant ce temps, je suis en train de chercher la ref. Oui, j'aurais dû faire ça tout à l'heure aussi. Euh... Trouver. Oh Non oh putain, d'accord. Il reste... Ah, faut que je soustrais, attends. Il reste ça 5 minutes, un... il reste ouais, 5 minutes timer. 50. J'ai mis euh, l'heure. Mais peut-être que c'est plus simple avec un timer finalement. On teste des trucs, mais le euh, timer a l'air plus simple. Elle n'avait pas un short avec un Ha ha C'est des questions que je me pose à moi-même. Ah, hein. <rire> oh, oups, ça a coupé. Alors attends. Je remets ta fenêtre. Ah ouais attends chez moi, ça a l'air Ouais. Non, c'est bon, est, euh, il y a eu un léger bug, mmh. mais c'est revu. J'ai la flemme de je... vraie vraiment. <rire> J'ai aucune idée de ce qui déconne, mais elle lui ressemble pas, je sais pas ce que je fous. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, il reste 4 minutes. Moi, je crois qu'elle qu a un nœud, je sais pas où, on va le faire demain. Bon. On va tenter un petit de line <rire> sais pas trop ce que j'ai fait. Genre il te reste 3... 3 minutes pour liner, tu penses que c'est bon oui. <rire> Euh, ça va être compliqué. Bah tant pis, ça sera un demi-line. Je crois que je vais faire un line sale. C'est pas grave. Très bien. Un, euh, un, un, un, un crayonné line art comme on dit. Ouais, un crayon. Un, un crayon crayon line art exactement. Il reste 2 minutes 30. C'est pas possible, il y a une faille temporelle quelque part. <rire> Faire un line art en deux minutes, c'est tellement l'enfer. ça sera même plus un line art en fait ça va être un sketch par dessus le sketch <rire> en 50% plus propre <rire> et encore mais du coup 50% moins détaillé <rire> Où est passé le fameux robot de génie <rire> Robot de génie, elle est pas, elle est pas dans son bon bonjour. Ah. J'avoue, robot de génie, normalement tes line art tu les fait en 30 secondes. <rire> oui, mais là, euh, j'étais pas calibrée pour. 1 euh... minute 30. Oh bah, c'est mort. <rire> J'ai passé 20 ans à faire des yeux. Il <rire> y a tout qui tremble, j'aime pas. C'est pas grave. <rire> J'ai l'impression que chaque trait que je fais est pire que le crayonné. Une minute. Je crois que je vais laisser le crayonné. Finalement. La, pro la prochaine fois, euh, on va peut-être plutôt détailler le crayonné à la place, tu vois. Ouais. Le proprifier. <rire> le proprifier, ouais. Pour Ça remettre de l'huile dans la pense. machine ou prendre un nouveau modèle. Est-ce que t'es sous garantie, Jenny Ah, faut que je vérifie. La brancher, ouais. Parce la limite de temps, c'est l'enfer. Euh... Je comprends pas. J'ai pas. J'ai pas sauvegarde. J'ai. Je sais même plus parler. J'ai pas. Euh... Il <rire> reste pas... 10 secondes. Hein. Il te reste 10 secondes. Ouais, ouais, bah... Voilà On va rester sur le crayon <rire> de bad Et... C'est fini. Et le résultat est le suivant euh... C'est une ref extrêmement précise. À savoir, elle apparaît comme ça dans euh, un chapitre du volume 2. Et uniquement ce chapitre. Voilà. Tu l'as pas mis toi, encore sur le... Si, si, je l'ai ah, mis voilà. sur le stream. Voilà. Ah, elle a un nœud dans les cheveux. Euh, à ce moment-là, elle a un nœud dans les cheveux, ouais. Tu l'as plus habillée. <rire> elle a plus de tissu. Ouais. La mèche est un peu plus longue. Elle est dans l'autre sens. <rire> oui, j'avoue, quand même. On fait nos mèches à l'envers les deux. <rire> C'est ça. <rire> Qu'est-ce que j'ai foutu Ah, quand vous avez terminé, mettez-les sur euh, Discord. Oui. Si jamais vous êtes... Euh, bon, là, nous, on fait ça sur le Discord d'auteur, mais euh, si jamais vous voulez participer, il euh, y a ce au Discord de l'heure... Ouais, ou limite, vous les mettez sur Twitter et euh, en nous notifiant. Oui, au pire. <rire> non, on dirait une caricature <rire> de Facebook, Rennes. <rire> C'est fait, t'es pingé. Ok, je vais aller voir. Alors. Attends, je me montre en plein écran. Oh les choupinettes Moi aussi je vais aller voir. On dirait une, taverni on dirait une tavernière, euh, la version de Hall. <rire> <rire> Par contre elle a des seins énormes <rire> Mais je mourrai. La main de Véronne. <rire> énorme <rire> J'avoue la bière c'est un excellent point. La bière. Ah tu lui as fait les tresses. Tu lui as fait les tresses et la et la queue cheval. <rire> Donc ça c'est Al. Elia, je vois. Attends, il y a Kouralia qui a dit qu'elle avait.. Euh... Oui. Elle a mis On là. est beaucoup.. Euh, aussi, elle aussi est partie sur le, la tenue, euh, la tenue sans arrière. Je vois pas ton dessin, euh, Lia, il est où Il est dans son channel. Ah Oh, d'accord. Mais en fait, t'as oh, identifié, mais t'as mal... mal identifié. <rire> ah, elle est trop mignonne Adorable. Salut, Vladette <rire> Excellent. Bah, écoutez, euh... euh. Il faut noter. Putain. J'aime pas faire ça. Je remets ton dessin. Combien on met à Jenny Mickey Ça va, on t'attend <rire> Il manque un détail à la con, mais en vrai, euh, moi je mettrais 18. Parce qu'il y a juste, juste la, oui. la mèche à l'envers et le nœud, mais c'est tout en fait. Le, tout le reste, c'est à peu près bon. Enfin genre, il euh, a... les formes sont là quoi. Les points bonus de la bière, oui <rire> Le Gloobie-Boulgaduia Peut-être <rire> Qu que je peux mettre les trois en même temps. Toi, t'es... Hop Je te mets là. En vrai, ouais, je, je lui ai pas mis assez de masque de pierre. Ouais. <rire> Bon, je supprime mon, mon pseudo line. Hein. Ouais. On va, on va avorter les lines, c'est très On dirait qu'elle tient un tonneau de bière. Effectivement, elle tient un tonneau de bière. Une alcoolique. Attends, tu l'as mis où Je sais plus où elle a mis. Elle l'a elle mis dans mon, dans mon. Ou dans le sien Dans son. Dans le sien, elle, ouais. Non, c'est dans le. Ah, voilà. le... J'ai du mal à comparer, tout est différent. Mais le plus fidèle c'est celui de Jenny Mickey. Euh, là y a pas photo par contre. Yeah. Ouais. Ça c'est parce que je regarde pas que les fesses. Son t-shirt n'est pas exactement pareil. <rire> elle a fait un nœud sur son short alors que c'est un sweat. Ah ouais Salut Ivora. Elle a oublié le nœud dans les cheveux. Ah oh, mais euh, elle franchement dit... elle est plus fidèle. Je trouve que euh, elle a plus respecté euh, Uvia que moi je n'ai respecté Cléa. Il a des gros nénés, mais elle a pas des gros nénés les... par contre, viens, hein. Je t'arrête tout de suite. <rire> <rire> euh, oui, j'ai un serveur Discord. Euh... Il est juste là. <rire> Uvia n'a pas des gros seins. Si tu veux des gros seins, il y a Cohen. Il <rire> y a Cohen. Voilà. <rire> en tout cas. C'est trop cool. <rire> Toutes les tailles de nénés sont des gros nénés. <rire> Poupie sur <main>, j'avoue. <rire> Attends de donner Cohen. Bah, l'idée est là, Kuralia. Attends, je le remets. Kuralia. Si, il y a des trucs, quoi, euh... En vrai, ça va. Tu lui as fait un, un short jean des années 2000 <rire> Et elle a une frange. MAIS, à part ça, ça va, hein. okay. Et en plus, il y a même les, euh, les canines. Et, et les oreilles pointues. Mais il y a les oreilles pointues, en plus. <rire> si, si, tu assumes. Ouais. <rire> Je la remets. En plus, elle est sur mon écran aussi, donc... <rire> oui, en plus. La même ref, ouais. Ouais, on a fait la même ref en tête. <rire> on fait la suite Oui. Alors Je trouve qu'il je me mets après. Je Alors. On, on refait le on refait timer finalement, c'est mieux. Ouais, si tu veux, je vais je dessus. Ok. Mmh, je réfléchis, je réfléchis. On va dire Margot. Margot Margot, Margot. <rire> Elle a une coiffure relou. Oh non, quelle horreur Margot Oh putain, mais c'est pas du tout un personnage... C'est pas du genre TDD C'est pas le personnage qui m'a marqué le plus du tout, tu vois. Oh là là là part ses cheveux... Ah, quel enfer. <rire> Il y a qui souffre déjà. Euh, ah bah... Ben, non, non, non, on dit, bien pas, bien... on dit pas, on dit pas. On n'a pas droit aux questions. <rire> tu te <me> débrouilles. Oui. <rire> euh, oh là là là là. Bon, c'est celle qu'on voit dans les premières pages. Margot, Margot. Elle a un truc, là, ça part. Ça fait, ça fait des tresses qui partent en arrière. Ça, c'est sûr. Et là, il y a des cheveux. Mais je crois que c'est à peu près tout ce dont je me rappelle. Mais je crois qu'elle a des tresses partout. Elle est trop bizarre <rire> sa coiffure. Là il y a un truc, non Oui, il oui. y, y a une couette là, il y a une couette là. Il <rire> y a Anne qui dit mais on m'a dit que j'avais trois questions. Mais si tu fais ces questions, ça veut dire que. Ah bah non, c'est trois questions, <rire> que c'est euh, moi qui ai que droit à les poser, à euh, que... Elle est là aussi. Ah bah oui. ça, Zal qui me dit Margot, c'est la meuf dans l'instant, non <rire> Vous voulez foutre tout le monde dans l'un T Non, c'est du TDD. Merci Velkia <rire> de donner des indices. Ah mais merde, en plus je donne des... Putain, oui, je parle, je fais du commentary quand je, quand je dessine. <rire> ouais, on va pas rester silencieux hein, mais... Bah ben oui, mais... Bah euh... ben, du coup, forcément, vous aurez un meilleur score que moi, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je suis bonne joueuse. <rire> Euh, Vous partez euh... tout avec un point en moins, voilà. <rire> on divise la note. C'est ça, on divise la note. Il y a eu triche, on divise la note. On, a de faire des mains. on va faire des mains de profil. C'est très bien les mains de profil. Voilà. Ça va dans l'inté. il n'y a pas de prénom. Il n'y a que des. pour les cheveux. Il me reste combien de temps De reste. De 8 minutes 30. Ok ça va. Je connais pas ces vêtements. Je connais rien de cette fille. En fait. Elle a des cheveux. Longs. Elle a. Là il y a un truc qui fait comme ça. Je crois qu'elle a un débardeur, si je dis pas de bêtises. Et c'est pas une jupe. Est-ce que c'est Est -ce est une jupe Je ne sais pas. Je sais même pas si c'est une jupe ou pas. <rire> il y a Saja qui a dit, lâche-moi une bon moi. <rire> ah non mais là ça va être le gros couture oui. <rire> euh... Je crois que c'est je... une jupe, oui. Oui c'est une jupe. Mon dieu. Ça je vais l'enlever. parce qu'on voit pas bien. Non mais ça lui ressemble pas. Je sais que c'est pas... Là il y a des trucs. Là il y a des machins là. J'ai tellement envie d'aller sur internet et de voir et de vérifier ce que je fais. Attends, je vais préparer en attendant. Tu vas préparer tes refs. Ouais, en attendant. Bon, alors elle pleure. Hop. Ça, on s'en rappelle. C'est un bon point. Hop. Je crois pas qu'elle ait de mèches devant oh je sais en fait elle a des mèches comme ça là qui se rejoignent et ensuite ça re repart euh, plus, Le Mental Breakdown est présent. Mais oui, mais, mais je sais pas ce que je fais là, les gars. <rire> J'ai aucune idée de ce que je fais. <rire> C'est pas un fanart, je suis désolée. Ma sac. <rire> mais je sais pas, faut pas m'écouter. que je... Ça se trouve je dis n'importe quoi. Non, elle a pas un débardeur. Il y a des manches. Il y a des manches. Je pense qu'il y a des manches. Elle a le ventre à l'air, ça c'est sûr. Mais euh. Il y a Cosa qui dit, punaise, j'habite dans un studio en immeuble et j'entends la porte de voisin gras. Quelqu'un est rentré chez moi. Quelqu'un est rentré chez. Comme si quelqu'un était rentré chez elle. Ouais. J'ai cru que quelqu'un était rentré chez moi. Ça va, allez, Choix. J'en sais rien. Je ne sais pas. Tu honte. <rire> ça ne va pas du tout. Je ne sais pas. Mais <rire> ton silence rend ça encore pire. Il y qui dit « Hop j'ai ça aussi avec mon nouveau voisin. Il y a la... On a l'impression qu'il y a quelqu'un dans la porte. » Bah écoutez, chez moi, calme. On n'entend que dalle. Et euh, c'est super. <rire> T'as de la chance. Et vous allez bien les gens du chat. Du chat et j'ai lu du chat, je suis tout <rire> Tout va bien. je et... sais. Mais il y a un moment où elle a le ventre à l'air, mais quand Genre parce que ça c'est comme ça, ça c'est sûr. Et là je sais même pas s'il y a une ceinture ou pas, j'en sais rien. Ça va être le gros coup dur les gars là. Ça va être infâme. Ça se trouve, elle a un short Et je dis n'importe quoi. Peut-être qu'elle a un short, finalement. Et vous savez quoi Je vais tricher, je vais faire... Euh, une jupe. <rire> Genre, on ne sait pas si c'est une jupe ou un short. <rire> c'est ambigu. Voilà. C'est horrible. Je sais que ça lui ressemble pas. Je vous avais tenté un... Scribble à you. <rire> Ouais, en partie personnalisé avec vos persos. Ah, ce serait trop bah, là, bien Mais Là, c'est la première fois qu'on qu teste ça. D'habitude, on fait juste des... Mais du coup, le, euh, le, le, scrible, le... Euh... le Scribble, pour le coup, on pourrait le faire avec, euh, avec plusieurs gens, puisqu'il y aurait pas besoin de streamer plusieurs écrans. Oui. Oui, ça tout le monde a trop... le même écran et puis après, chacun peut streamer ça sur sa chaîne TV. C'est ça. Ce serait trop bien. Ouais. Oui j'avoue. Ou après avoir peut un pen chat ou euh... Bah avec On Scribble voit. ce qui est bien c'est que t'as as vraiment le timer et euh, tu dessinais la souris, ça c'est drôle. <rire> <rire> bon, euh, il me reste combien de temps au fait Ah merde du coup j'ai pas regardé le timer, j'étais sur la lève. <rire> il te reste 3 minutes. Ok, ça va pas du tout. Il manque un truc. Non. Il y a un truc avec ses cheveux. Oh, il euh, y a un machin qui fait du volume quelque part. Non, peut-être. Genre là, comme ça. Ouais, un truc comme ça. Là. Par contre, les vêtements, c'est pas ça. Hein. Elle a pas de ceinture. Peut-être pas. Peut-être que si, je sais pas. Je sens tous mes arrois, là. <rire> là, je suis euh, complètement paumée. Et ne m'écoutez pas, hein, parce que ça se trouve, j'ai dit n'importe quoi. Deux minutes. Ok. Je, je crois pas qu'elle ait les cheveux plus longs. Non. Bon, je vais faire des hachures, <rire> puisque je ne sais pas. <rire> Ça fait les tigres, Ah mais oui, mais toi tu vas avoir des points bonus oh là, <rire> tu fais du zèle. Elle est trop attaquée, en vrai, tu dessines super vite. Al, ouais, j'avoue, j'avoue, elle, elle nous pond des dessins en couleur en 10 minutes, mais oui, <rire> <rire> moi je de la l'éternel. <rire> Allez, Mac, il y a trop de temps dans 10 minutes. Pas... Il y a un truc avec sa jupe. Que... Salut, Qui... bonne soirée, à la prochaine. Hop, oh, bonne soirée. Il y a un truc avec la jupe, je suis passée complètement à côté, mais je sais pas ce que c'est. Reste 20 secondes. Le secret c'est de ne pas avoir de mémoire pour le reste. 5. <rire> ouais, bah, je vais m'arrêter là. Hein. <rire> c'est un massacre. Stop. Alors. Voyons voir la réception. Oui. Je veux le même short. Aïe aïe aïe. Oh Oh putain, la jupe. Oh, il manque des trucs. Vas-y, vas-y. Te... Mais en vrai, pour le haut, t'es pas mal. Les cheveux, t'as rajouté la, la tignesse au-dessus après. En fait, il manque juste les deux petites mèches devant. Mais oui, il y a ces deux mèches, là. Ouais. Et euh, la jupe, mais sinon, euh, en vrai, t'es pas mal, hein. Oh, il manque pas mal de trucs, hein, quand même. <rire> <rire> On veut voir, Al, on veut voir! <rire> Franchement, je la reconnaîtrai pas. Hein. Enfin. Euh... Je suis pas du tout satisfaite de, de ce que j'ai fait. <rire> Vraiment pas du tout. Ça va pas. <rire> ouais, il y a la ouais, jupe, il voilà. y a les cheveux. Il ouais, y, y a les détails, quoi. Ouais. Non, mais les cheveux, c'est ce qui fait l'identité du personnage, donc s'ils sont ratés, bah. Bah, s'ils sont ratés, en fait, je passe à côté du perso, ça va pas. <rire> Celui de Ali, il est magique Ah vas-y, je vais le voir. C'est moi ou il y a les tigres oh, Attends, j'ai celui de Koura. Ah, Koura, il s'en est bien sorti Mieux que moi Ah, je vais voir. Après, euh, Lia, elle, déjà... elle a triché, elle a déjà fait des cartes Oui. Et celui de Lia, il est bien. Hein. Euh, Lia, je, meilleure... ouais. je, je lui mettrai une meilleure note qu'à moi. <rire> Sûr. Sure. Celui de il me tue. <rire> avec sa <son> atta <rire> attachée en arrière. <rire> Trop chou. Tu fais par les tigres. Jupe qui moule les fesses. Il y a tout qui moule les fesses avec toi. Hein. <rire> oui. <rire> C'est pas possible. Hein. Tout est moulant chez Allie. En fait, ouais, il suffit de l'avoir dessiné une fois. Et ça va. Et moi, je l'avais oui. vraiment jamais dessiné. Donc. Euh... Ouais, Coura, il est bien. Elle est elle a triché. Moi, je savais que c'était une jupe. le <rire> gars qui a triché en faisant une. <rire> fait pas assez de fan art <rire> faut qu'on fasse pas de fan art des copains <rire> en fait pour les prochains challenges on va avoir fait tellement de fan art qu'on va, va savoir dessiner bien les personnages et l'autre il <rire> y a 19 mais ah, euh, il ouais, 11 et demi c'est dur <rire> Et encore ça va, j'ai la moyenne. <rire> ça va, on est loin de la moyenne de annoncer. <rire> oh <rire> ah, le coup dur. Allez Manos, trois petits points. Oh dur. <rire> Ah non peut lui rajouter des points pour les tigres. Je suis le cancro du challenge. Ouais mais il <rire> y a les tigres. Elle était blonde. <rire> ça, ça allait trop violente dans ses contrastes entre chaque note. <rire> Allez, Manos, je te rajoute 5 points pour les tigres. Alors d'ici, on va. Yeah! <rire> la tactique fonctionne. <rire> tu vois des détails à côté. <rire> on fait la suite ah. Oui Ok. J'ai peur maintenant. Tu m'as demandé un perso que je n'avais jamais dessiné. Donc il faut que je fasse pareil pour toi. Un perso que tu n'as jamais dessiné. Euh. Je crois pas que aies déjà dessiné Koana. Euh... Je l'ai faite, mais tu sais, c'était il y a longtemps, et mon mission les télévisage. Ok, bah tu vas faire Koana, écoute. Okay. T'es parti. Non, je suis en train de me dire, putain, si je dois faire Koana, je suis dans le... <rire> eh bah ben t'es parti. <rire> <rire> tu me dis quand je peux pas, y aller. Euh, ouais, alors attends. Euh... Je le mets à 10 minutes. Ok. Et 3, 2, 1, c'est parti. Déjà, Koana, elle est non main au moins. Je dessiner que ça, main. C'est un point caractéristique. Juste une partie, non Mais si, <rire> si tu dessines que le buste, tu auras une moins bonne note. Ça, c'est, indéniable. À... <rire> Je veut juste faire les bousses. Ouais, elle a des gros bousses, Elle Il y a un petit sourire en coin. Et elle a des. Une marque de Naruto. Ah, si je l'ai mise. Ah, c'est bon, je l'arrête. Par contre, tes fringues. Oh, mais je n'ai genre aucune idée. Bah, à un moment, elle est toute nue si je la fais toute nue, c'est bon <rire> Non Non, parce que je ne peux pas streamer ça <rire> des sur les tétons Ah oui, alors euh, faites, euh, faites bien gaffe à ce que ça reste safe for work parce qu'on est sur Twitch. Donc euh, on évite les tétons et, euh, et les fesses à l'air. Elle peut... va bouder, elle va partir. <rire> bah, au pire, si, tu veux faire les... si vous voulez faire les tétons, euh, sauf toi Jenny parce que t'es en live, mais vous mettez une censure à la fin, quoi. <rire> vous mettez des petits points, des machins. Elle a des gros boules. Refais tout encore <rire> Ouais mais on peut pas... On, je crois pas qu'on puisse faire du 18+, plus sur euh, Twitch. C'est juste, tu, tu, tu mets pas de gens euh, à poil, c'est tout. Si, je crois que tu peux, mais... Euh, faut que ce soit... Faut que ce soit quoi Je crois qu'il faut... Enfin, faut que ce soit annoncé que... Ah ouais. Parce que tout à l'heure, j'ai fouillé un peu sur... Euh... Sur Twitch et. Euh... Et. Et en gros, tu pouvais cocher le truc. plus. Euh... Ok. Je sais pas trop ce que je fais. Me... Donc, on peut. Intéressant. <rire> Attends, il te reste combien de temps Il te reste Stop. 7 minutes 30. Euh... 10 minutes, en vrai, ça ouais, va, hein. on pourrait réduire à 5 minutes. Ce serait encore plus drôle. Ah ben, <rire> ça serait chou. <rire> du coup, tu peux la dessiner à poil, mais tu censures avant de le mettre sur Discord. Parce que mon stream est ouais. pas en 18+, donc si tu, mets des... si tu euh, ne censures pas, moi, je me fais ban. Je crois qu'elle a des yeux de vipère. De toute façon, c'est une vipère. Enfin, quelqu'un qui comprend ce personnage. Je <rire> crois que ça va pas du tout ressembler à quoi. Des yeux coup. C'est pas grave. Là il reste 6 minutes. Une de On va lui mettre un peu de rouge à lèvres parce qu'il faut qu'elle fasse chez les mecs. <rire> J'ai même pas fait des yeux symétriques. Salut, Xerx. Salut C'est qui qu'il faut dessiner C'est Kohana Des sentinelles déchus. Oui. Je sais pas s'ils sont comme ça, c'est très sûr, ça fait. Attends, je vais mettre les miens sur Discord en attendant. La coupe de chou mon courage Il <rire> les cheveux noirs Ah le temps, euh, il reste euh... Il reste 4 minutes 30. Ah Elle n'a pas touché corps encore encore <rire> <rire> Bon bah du coup euh, on va peut-être virer cette main-là, tant pis. Et je crois qu'elle a une natte. Et je crois qu'au moins c'était genre un revient. Ou alors c'est moi qui suis en train d'inventer des trucs. Je crois que je suis en train d'inventer des trucs, mais c'est pas grave, <rire> parce que j'ai pas d'autres idées. mais j'en ai aucune idée genre j'ai vraiment zéro idée je vais lui faire son, son bras coupé là son, son, son bras en main ça fait une main avec moi, un moignon tu as trouvé le meilleur argument pour me faire lire tes tomes avant de les acheter <rire> ah j'avoue voilà un moignon <rire> ah. Mais du coup. Ah J'ai les qui est Casse-toi Ah non Il ah reste là, 2 minutes 50. Bon. Ah, je sais pas ce que. Je me demande s'il a pas une sorte de kimono chelou avec les boucles à l'air. Forcément, ça fait des gros bougies pour faire plaisir à Al. Bon, on va lui faire une sorte de décolleté, là, je sais pas ce que je fais. C'est très drôle, c'est très drôle de regarder l'autre dessiner son perso quand même. Et de rien pouvoir dire. Ça démange, ça démange, putain. Ah euh, mais je sais pas ce qu'elle porte... Hein. Je sais pas pourquoi j'ai envie de lui faire une sorte de, de, de très court. De quoi De une espèce de kimono super court. Ah ouais, les cuisses à l'air aussi carrément. Ouais. <rire> mais moi tu vois l'image que j'ai d'elle, Héron. <rire> Toi t'as juste l'image de Koana poil quoi. Il <rire> a pas de vêtements. <rire> Moi les deux images fortes que j'ai de Koana, c'est Koana à poil ou Koana qui tu se fait couper sa main, mais à ce moment-là, le seul truc es, c'est la main qui vole. <rire> <rire> mais je peux faire la main qui vole. <rire> ok donc c'est cette Koana là. Euh attends je vais chercher en euh... euh... Attends, faut pas que je me trompe de main. Attends, il reste combien de temps Il reste 57 secondes. <rire> est voilà. une main qui vole. Voilà. Genre elle a l'air de trop bien, ça, bien vivre moi. sa main qui <rire> a des vêtements, oui. Ouais, bah. Koana a des vêtements. Alors il y a des endroits qui ont plus de tissus que d'autres, mais euh, oui, il y a des vêtements. Je sais pas trop ce que je fais, mais... J'ai envie de lui faire un truc très court. Ouais. En, tout <rire> cas, en tout cas, elle est super jolie. <rire> euh... Je sais pas. <rire> pas que ce soit trop long non plus. Bon, 10 secondes. <rire> 10 secondes. <rire> 3, 2, 1, et c'est fini. <rire> Je rajoute juste des mèches noires, ça c'est vaste. <rire> bon, bah je suis sûre que ça ressemble à quoi, Anna On va voir, attends. Hop. <rire> Alors. Voilà. <rire> attends, c'est pas encore affiché chez moi. J'ai besoin de voir ça. <rire> Ah, allez, Twitch, là. Tu vas y arriver. Ouais, bon. <rire> Mais en plus, j'y avais pensé au dans la sur la tête. Et en puis, fait, euh... puis ça m'est sorti de la tête quand j'étais sur le dessin. <rire> J'ai encore fait des biennes. <rire> bah en fait, j'allais te mettre la rêve du volume 3, parce qu'en fait, il y a deux rêves. Et tu m'as dit c'était que, que, que sa main était en train de voler. Du coup, je t'ai mis la Kohana du volume 2. Mais en vrai, ta Kohana ressemble plus à celle du volume 3. Oh, celle du volume 3. Voilà. Elle ressemble plus à ça. Ouais, bon... Bah, elle a quand même les boobs à l'air. Oui. Dans, tout, dans tous les cas, elle a les boobs à l'air. 9 sur 20 pour la main tranchée. <rire> Il y a ça qui me dit, on reste sa vie vivre ici <rire> Mais oui, ça vous attendait pas. <coughs> oh, Attendez, il y en a d'autres. Euh, je crois que elle m'en en a envoyé un aussi. Ah ouais, je pas vu, en fait ça, d'ailleurs. Waouh. Avant qu'elle qu n'en perde une... Oh attends, bah du coup c'est la celle du volume 2. Euh, je vais retourner sur clip. Et là j'entends Jenny <rire> parler de kimono, c'est le drame. Putain Putain, c'est dur ce qui est en train de se passer, là. <rire> les, no les notes vont être sèches, je le sens. Il <rire> y a le bandeau, il y a les boobs. Il y, euh, y a Naruto. Il <rire> Naruto. <rire> elle, l'a posté ou pas le tien euh, Je sais pas, tiens. Je crois pas. Moi, j'ai pas vu, c'est ce son Non, je l'ai pas vu. Ah, il y a marqué qu'elle était en train d'écrire. Voilà. Oh. <rire> Voyons voir ça. C'est celle du volume, 3. Ah. Mon dieu. Ah merde, je me suis trompée. Mais au final, je lui ai mis trop de vêtements. Oui, tu lui as mis beaucoup trop de vêtements. Enfin, au niveau du buste oh, là, en là, tout là. cas, au niveau du buste, elle a trop de vêtements. Ouais. Ah, elle est trop belle. J'avais vraiment aucune idée Grosse choix <rire> Alors la, la fleur ça compte pas, si Saza tu notes, la fleur ne compte pas parce que la fleur de Kohana change dans chaque chapitre. <rire> Mais c'est ouf genre tu nous pour des trucs en couleur en 10 minutes c'est incroyable. <rire> ça elle est bien notée euh, Al Al, Al, Al 18 sur 20 putain. Oui j'ai gagné <rire> En vrai elle est trop cute la tenue là avec elle est mignonne. C'est le boulevers. <rire> oui. Oh, mais je savais bien qu'il y avait une histoire de manche. C'est pour ça que j'ai voulu foutre un kimono en fait. Oui, elle a, elle a <rire> des longues manches pour cacher ses moignons. Ouais. Tu as switch deux tenues, mais dans l'ensemble, le tout est resté cohérent. Ça va, hein voilà. Ça passe. Quête sur vous <rire> Oh non, c'est tellement dur Oh la dureté <rire> Oh la dureté <rire> Qu'est-ce que tu veux pour la main Ça <rire> c'est chaud. Je sais pas si ton écran s'est freeze ou pas, mais j'ai euh, la fenêtre accès au fichier ouais, dessin. En euh, fait euh, ah, c'est. En fait il refuse de sauvegarder le truc. Ah ok. Là, voilà. Ok. Bon il est, 10, oh, il est 19h15, on devait euh, terminer à 30. Est-ce que le dernier on le fait en 5 minutes On peut. On peut le tenter. <rire> Bon, le dernier, on le fait en 5 minutes, alors. Ok, putain. Okay. ça va être chaud. <rire> ça va être chaud. Euh, faut que je te trouve un perso, du coup. Je réfléchis. Ouais. Est-ce qu'on part sur des trucs durs, durs ou... <rire> Durs en 5 minutes. Comme tu veux, comme tu veux. Mais euh, ce que tu choisis déterminera ce que je choisirais. Sache-le. <rire> <rire> euh... Du coup, je, dis, je suis méchante ou pas. Ça aura des répercussions en tout cas. Allez, on, on va être joueur, on va dire Aman. Aman. Dans tes lignes. Aman. C'est le général. Non, mais non. <rire> Toi, toi, toi, prochaine manche, tu vas prendre cher. Mais pas ta rêve parce que je la vois. Je la vois en fait. J'ai pas mis la rêve, je, je remets le star. Ok. Oh mon dieu. timer. Ah, <rire> je sais même pas. Oh mon dieu. Oh là là. Oh, je suis dans la merde. Tu me dis quand t'es prêt. Attends, je suis pas prêt. Non. Pas encore. Ah, il faut d'abord que 24. <rire> Attends, attends, je, je respire un coup, je respire un coup, tout ira bien. Je vais boire une gare, ouais. ouais, je vais boire de l'eau aussi, ouais. Le pays tourne pas juste sur mon écran. <rire> Moi aussi, il y a, j'en pleure, j'en pose plus. <rire> Allez, c'est parti. 1, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est parti. Tout ira bien. 1, 2, 1, <rire> Ok. Je vais dessiner une armoire. Ouf. On respire un coup, tout ira bien. Je vais lui faire les bras croisés, comme ça, ça fera moins de vêtements. Non, je, je vais rien dire. Pardon J'ai failli donner une info, alors je me suis stoppée en cours. Je suis sûre que t'allais me dire qu'il avait tout le temps les bras croisés. Je suis sûre que, que, que ce détail va me valoir en 20 sur 20. <rire> Doucement, respirez bien. Il <rire> y yes, a Sada qui dit, « Felkia, a veuillez cesser de perturber l'ensemble de la classe. <rire> » Pardon, madame. <rire> en fait, c'est Sada notre prof aujourd'hui. <rire> c'est <rire> moi la sale gosse. Et la prochaine fois, on peut la prendre en vocal hein, et elle nous fait, euh, et elle nous fait ah les, la prof. Là. ouais. <rire> mais la prochaine fois, il ouais, faut qu'on arrive à faire ça à, à plusieurs. Limite, ouais, faudrait faire ça sur un time chat. Tout le monde peut dessiner... Euh... Ouais, de ouf. Ah ouais, carrément, <rire> genre un, un stream sur un penchat et tout le monde fait n'importe quoi dans un coin. Ce serait trop cool. Ouais. Vous en pensez quoi ça vous, Après, ça vous dirait Genre on fait un penchat ouais. euh, de, de dessin de mémoire Genre Lia et, et Al qui participer, ça peut vous intéresser. Ouais, mais là, il a je sais plus s'il a une moustache. En fait, j'en sais rien. Peut-être qu'il a un truc comme ça. Je sais qu'il il, il est chauffe ça c'est sûr. Il me reste combien de temps il te reste 8 minutes 30. Ah non, c'était 5 minutes, hein Ah oui, merde Bah du coup, je m'arrêterai à... Tu t'arrêteras à 5. Bah du coup... Euh... Oh ouais. Du coup, il te reste 3, 20... 3 minutes 23. Aïe, aïe, aïe, aïe. Je vais déjà dire que c'était 5 minutes. 3 minutes 20, ok, ça va je faire. Que... Je crois que je vais mourir aussi, après. Tu vas prendre cher, t'inquiète. <rire> J'avoue, j'ai pas été gentille. Mais bon, je me suis dit, il faut, faut du challenge pour le dernier. L'enfer. Il a un visage très large. Et il est jamais content aussi. Et peut-être il a une boucle d'oreille, je sais pas. Non, si, je sais pas. Je sais pas. J'en je sais rien. J'en je sais, sais, sais rien, <rire> j'en sais, sais rien. Je vais pas la faire dans le doute parce que je sais pas. Si, je vais la faire. <rire> J'ai envie de la faire. Il est musclé, mais il a des vêtements. En fait, je sais pas. Si, mais genre il a les machins, il les vêtements comme ça, là. Alors, les mains, ça va être à la zone, désolé. Ah, surtout, on n'est pas là pour faire des mains. <rire> Quel enfer. Pire perso, quoi. On dessine que des meufs depuis tout à l'heure, là, des meufs mignonnes, jolies et tout, et là, tu me demandes Amen. <rire> T'as pas honte En fait j'ai hésité, franchement j'ai failli te donner Mawa. Mawa c'est aurait été, tu Et vois. Et je, je me suis dit, allez on n'a pas fait de mec encore. <rire> Et même pas genre Hamza ou Liam ou un mec un peu facile à faire tu vois genre. Ah, mais... J'ai hésité à te donner Liam aussi. Aïe aïe aïe aïe aïe. Mais euh, genre il a plus de barbe que ça hein. c'est pas possible. Et il a des rides aussi. Et peut-être il a des bracelets, je sais pas, c'est le chef quand même, genre euh, il a un peu de décoration j'imagine. Il me reste combien de temps Il te reste une minute 25. Peut-être il a une ceinture. Peut-être pas. Une minute. On dirait un mec qui sort d'un club échangiste. <rire> <rire> Mais en tout cas, ce qui me fait rire, c'est que là, tout le monde est hyper concentré parce qu'il y a genre aucun commentaire en chat. <rire> il est beaucoup trop sexy, c'est pas possible. Non, non, non, il est pas comme ça le général. C'est parce que je vais le faire déranger. Oh mon dieu, ça ah, va bah, pas du tout. <rire> il a genre un, un, un collier, un truc comme ça là, je sais pas quoi. C'est sûr. En fait, genre, je, te dis, je te dis des trucs, genre, ça, ça se trouve, il a un tatouage, là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, il fait videur de boîte. Ouais, mais c'est genre le videur de boîte qui passe la soirée dans la boîte, au final. Parce que... Ça va pas, Il a 15 secondes. Oh, mon Dieu. Ça va être la décalotée. Coup dur. Ok. Je t'attends au tournant. On dirait un prof de yoga. Je... Ah bon. Moi j'ai l'impression que c'est c'est qui est parti en, <rire> en club de vacances. <rire> Alors, qu'est-ce que Jack comme descend Je crois que je vais direct à lui dans les pages. Euh... je sais pas s'il a, hein. a un short hein. Peut-être qu'il a un short. il a pas un short, il a un collant. Oh Oh Avec okay. une espèce de jupette au-dessus. <rire> Euh, est-ce que c'est dans le chapitre E du dieu qu'on le voit Chapitre 3 A mi-chemin entre le chef de tribu et un hippie. <rire> <rire> <rire> c'est le chef de c'est leur chef de tribu de ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ah, oui. C'est lui, en fait. Pourquoi vous êtes en caleçon <rire> <rire> Chef. Pourquoi vous êtes en quels sons Tiens, on l'arrête bon Oh mon oui. dieu, j'étais pas du tout <rire> Oh mon dieu Horrible <rire> <rire> C'était de la blague, complètement <rire> Aïe aïe aïe aïe aïe est-ce qu'il y a d'autres participants Moi j'attends euh, lia, euh, l'IA et... Ah là il y a rien qui Mais vale. euh, là, elles font les mortes. <rire> Bizarrement, quand c'est pour dessiner des gros mecs, il n'y a plus personne. Hein. <rire> bah attends, hey, il est quand même en, en collant c'est moulant. Hein. Ouais <rire> Aman nageur sauveteur <rire> Vous avez pas reçu euh, j'ai pas encore checké en fait. Euh... Ah Vas-y, il ressemble à quoi Oh putain, il est mieux que le mien hein. il, il a, a l'air sérieux, lui Et les petits tics, ça te sauvera pas tout le temps, tu sais. <rire> bah, il tue quand même des tigres. Hein. Attends, il oui. y a Lia aussi. <rire> le crâne chauve. Yes Il est, il est ressemblant. Brille. En vrai, en vrai c'est peut-être le plus ressemblant. Hein. Ouais, franchement, Lia, tu te débrouilles bien. Hein. À chaque fois, t'es pas mal. Hein. Ouais. Tu lui as mis les bracelets que, que Hamza porte. Je <rire> sais pas pourquoi je lui ai mis toutes ces fioris sur, sur le mien <rire> <rire> ah. Mais oui celui de courant il est grave ressemblant ouais, je suis d'accord Ouais. Bon ça va à toi de jouer <rire> Pec Ouais y'a des pecs Belkia deux sur moi <rire> Non ça, ça, les commentaires ça s'affichent pas chez moi! Ah zut! de bique, il est tout ce n'est pas à jour! Al! Elle... 6! Ouf! <rire> Ouf! <rire> ah ça y est, ça apparaît! <coughs> Je vais pas te rater. sait même pas. Ça s'appelle le privilège de corriger les textes. <rire> oh j'avoue. Il y a 13 sur 20. J'avoue. Oh yeah, elle bouffe mes potes. Du coup... Euh... <rire> bon du coup, c'est à, mon... à mon tour de prendre cher. <rire> c'est en effet le cas. Mais ce qui est drôle, c'est que du coup le chat, et bah, il prennent chat deux fois. Ouais, <rire> <rire> Qui est-ce que oh, je te tire oh, J'ai perdu Anna Oh no Ah le saligo. T'as perdu et le je dessin Je suis qu'il l'ait en Je sais pas. Il y a clip qui a craché. Oh bah au pire euh... on fera, au pire on fera des screens du live, c'est pas très grave. Oui. Euh, il faut que je retourne. En... J'hésite euh, encore. J'hésite je... encore. De toute façon, faut que je retrouve mon fichier. Comment je l'ai appelé déjà t'avais euh, appelé ça oui. euh, mémoire, un truc comme ça, non Ouais c'est ça. Dessin mémoire là. Ouais, a que une VR Bon c'est pas grave, on... on fera un on fera un screen. Ouais. Mmh... <rire> Je sais pas, je sais pas. Si. Je vais te demander le papa de Telos. Oh <rire> ai... Il s'appelle Philippe. Euh... Il a un kimono. Mais je... Après. Est-ce que je peux le dessiner en tout petit, comme ça on fait que le kimono. <rire> Tu, tu dessines entièrement. Oh, je sais pas quelle tête tu as. Je crois que... Bon... Promiser. Je fais très peur. Je crois qu'il est dans le même cas que moi. Tu t'en vas, Al Al, elle pile au moment le plus dur. On te voit. Oui. Tu es la pire, Melcia. Oui. Je sais. <rire> eh, il apparaît sur beaucoup de pages, hein! Ouais, mais c'est pas celui qui marque le plus. <rire> bon, bah, je suis il, apparaît plus, pas... il apparaît plus que le dieu de la pluie. Véridique. Je me souviens le papa de Telos de la version 2. Euh, il se ressemble Et pas mal, suis. hein. Il se ressemble pas mal en vrai. <rire> Bon, c'est bon, je suis prête, tu peux me dire quand j'y vais. Ok, alors, 5 minutes. 5 minutes, hop. 3, 2, 1, c'est parti. Merde, c'est du blanc. Hop. Je suis démunie. Ah mais là, là, vous faites preuve d'inventivité, hein. <rire> <rire> <rire> Mais là, je crois que je vais t'inventer un perso en fait. <rire> Mais moi, je t'ai inventé un videur de boîte, donc. <rire> un videur de boîte en vacances Mais moi, je crois que je vais avoir 0 sur 20 là, c'est même pas 2. Oh, monsieur. Oui. Euh... Oh, tu sais qu'il y, toujours... y a toujours les trois questions. Hein. Ah, j'ai oublié de les poser moi, putain. Tant ah ouais, non tant pis, y a pas de question. Si si, vas-y, vas-y, vas-y. Moi j'ai oublié, mais tu peux. Non. Si si, vas-y. Non, c'est bon. faut que ce soit. De toute façon. Euh, c'est bon, on est parti là. Ok, bon comme tu veux. Alors. Elle va nous faire un petit Jésus. Euh... <rire> Donc on a dit un kimono, bon un peu à l'arrache. Pour le coup, je crois pas que ce soit une armoire à glace. Et le visage... Euh... <rire> je sais pas pourquoi dans ma tête... Amon euh... et Philippe se rencontrent au camping paradis. <rire> Il te reste 3 minutes 20. J'imagine que tu sais tous les dents, en mais membres plus tard. Alors, toi aussi, tu t'es fait bolosser par des petits jeunes Oui, je les déteste. Oui, j'avoue, ils ont tous les deux ce point commun se faire bolosser. C'est toi qui vas suicidé. suicider. C'est plus personne qui dit rien bon. quand c'est des gros mecs à dessiner. Vous êtes décevant. Ouais, vous pen ouais, vous ouais, pensez connichang. Ils sont trop concentrés sur leur dessin. Ouais, 5 minutes pour faire dans ça. Dans ma tête, il a des sourcils froncés et épais. <rire> je sais pas <rire> si c'est vrai. Telos a des sourcils froncés et épais, en tout cas. Ouais, mais dans ma tête... Mais ça se trouve je comprends les deux papas, j'en sais rien. Les deux papas de Telos, c'est il de. Il est, de. Il est, il est Véron, Véron. Oh J'en sais rien en fait, je sais plus. Je sais plus ce que je fais. Je ne sais plus. <rire> cas, je note que, que t'as toujours pas fait, fait les cheveux. Pour... Il reste deux minutes. Il a toujours pas de cheveux. Je oh dégueu. <rire> Alors dans ma tête, euh... c'est un comme ça. <rire> je suis en train de mourir intérieurement. J'ai mal à la mâchoire à force de rire. Et moi donc Et je vais lui rajouter, j'ai pas, une petite queue de cheval. <rire> ah. Petite oh, il est trop mignon. Il est adorable. Après, est-ce que il reste... le personnage demandé <rire> Il reste une minute. Je vais essayer d'améliorer sa super cool. Les petits pecs là qui me dépassent. 40 kilos ce live de la honte Pardon. À je te dis, on aurait dû appeler ça. On dessine les persos de l'autre de mémoire, ça tourne mal. Ça, ce sera pour, euh, pour les redifs. <rire> Mon dieu, quel enfer. Il est très mignon. Par contre, il est vraiment mignon. Hein. Si jamais tu veux le garder pour faire un osé, tu peux. Sinon, je le, je le prends en adoptable. Hein. Si tu m'en fais cadeau, je le prends en adoptable. pas de soucis. Si tu veux, ça va un cousin éloigné. T'as fait un ado prépubère. Un peu. Si tu veux, je rajoute de la barbe. C'est fini. C'est trop tard. Vas-y, fais-moi que ah je rajoute quand même des pupilles pour qu'ils soient moins. Il a toujours un blasé hein, Mais... en vécu dans le. Juste... C'est pas une armoire, il mesure 2m10 et il fait euh, certainement plus de 90kg. Il, il est gigantesque, sa, sa, sa meuf fait 1m50. à peu près Ah, vraiment, il refuse que je sauvegarde ce truc Oh, Pour enregistrer pas m'améliorer. Ah d'accord. <rire> Maintenant, je me rappelle. Pourquoi un kimono Ouais. <rire> Attends, je vais essayer de chercher les points communs. Je euh... <rire> suis pas sûre, je t'en trouve beaucoup. <rire> il a la raie au milieu. Il a une queue de cheval. <rire> ouais, mal placé. Il a des petits yeux. Ah. Et, euh, et voilà. <rire> et c'est un homme, Il de a... type masculin. Il a un coup à part. Hein. Oui, Il a le... on voit son cou dans tous les cas, effectivement. Effectivement. Ah <rire> a... oh, putain, je me vois. Je crois qu'elle a fait pire que moi. Mais non <rire> Personne sur 20! C'est vrai, vrai que Lia elle a pas eu. <rire> Donc en soi. En soi c'est une théorie son personnage. <rire> Je méchant! Eh ben on, on pourra faire des prochains lives où on fera ça euh, avec euh, plus de personnes, ce sera sympa. Et tous sur la même. Ouais, euh, vrai. Tous sur le même euh, mmh. truc. Mmh. Ouf. Eh, je fais que rire, j'en peux plus. Ah oh moi non, non plus là. Je vais bien dormir ce soir. Ouais. J'ai encore un paquet de copies à corriger avant d'aller me coucher. T'es sûrement. Il n'y a même pas de note en fait. On est en barème, de On mérite même pas un zéro. C'est la disqualification là. 5, pour les formes. Elle a essayé, oui. Elle a essayé sérieusement. Oh. Bon après, est-ce que le concept déjà vous a plu Ouais, j'avoue. En tout cas, nous on a beaucoup rigolé. Oui. Clairement, c'est un concept à exploiter. Oui, c'est trop drôle. Après, ouais, en fonction de, de avec qui on fait les lives, il faudra juste voir euh, qui a lu quoi et qu'on se mette d'accord avant. Ouais, mais c'est drôle de justement de ne de, de pas s'en rappeler, de pas savoir et de, de terminer mais avec... Non, non, mais au moins que... De que terminer avec ça. <rire> Non, je trouve ça encore plus drôle. <rire> <rire> je trouve oui. ça encore plus drôle. On dire du coup. Oui, voilà, on va du plus facile au plus dur et à la fin, on prend un perso euh, où on peut avoir des théories. Je trouve ça drôle. Oui. <coughs> putain j'ai trop rigolé, j'ai mal à la gauche. Ouais pareil. Je vais passer mon pour à pousser au lycée, ils vont me dire... Ils vont me dire si j'ai le Covid. Je dirais non non, c'était à, à cause du... <rire> C'est à cause du live de ce week-end. Ah j'avais pas vu qu'elle était partie, elle. Oui, elle est partie faire manger. Okay. Bah, il faudra juste qu'elle nous fasse un billet d'absence <rire> en revenant. Il a même pas son bras. Ah si, c'est <rire> chance, ouais. <rire> bon, En tout cas, oui, c'était super sympa. Ouais, c'était trop bien <rire> Bon, on pourrait refaire ça avec d'autres gens. Après, penchat, est-ce que ça marche sur, euh, sur iPad Parce que moi, il me semble que ça bugait grave. Ah, je sais pas. Il faudra qu'on fasse des tests, de toute façon, avant de faire ce genre de choses. Et sinon, scribble, ça peut être bien aussi. Hein. Un scribble thématique avec les personnages des gens. En fait, ce qui serait bien, c'est de faire en sorte que, euh, bah, tout le monde, que les gens puissent voir les dessins de tout le monde, mais que nous on puisse voir que. faut pas qu'on soit euh... <rire> Il Y a qui dit Je m'en remets pas. J'en fais pas, nous non plus. Non, mais on a fait une belle collection de dessins Oui On va mettre ça sur Twitter. Ça va être drôle. Ouais. Bon, bah on va vous laisser ouais Moi j'ai passé un super moment, merci, pour... merci d'être venu. Ouais, et puis merci à tous d'avoir participé, c'était cool <rire> Et puis on remettra ça à un de ces quatre... Ouais, de ouf N'oubliez pas de mettre le R18 la prochaine fois, juste au cas où un accident est juste arrivé on verra, oui. Oui, <rire> donny on va aller manger. <rire> ouais, bonne soirée bonne tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Salut. Salut, salut.